La twal scoot. La scoot. Bonjour les Blue Monkeys, quel est votre rôle sur le jambouré Alors sur le jambouré, on anime euh, les veillées et les trois messes, euh, les trois messes du jambouré. Quand est-ce que le groupe s'est constitué et comment s'est-il constitué surtout Début année scolaire, septembre. Euh, on avait avec Olivier euh, eu l'écho de possibilité de prétendre à, à, à jouer sur scène et à postuler en groupe, groupe de musique et euh, j'ai fait appel avec Marion à des connaissances des, pour former un groupe et donc voilà j'ai choisi l'instrument qu'il fallait pour un groupe de musique euh, d'animation et puis voilà le groupe s'est formé, ils ont accepté. D'accord. Il faut savoir que le groupe ne se connaissait pas avant et que quelqu'un m'a demandé tu connais un virus Ok. C'est un Ok Donc euh, c'est un groupe euh, qui se constituait pour Pony C'est un groupe qui se euh, uniquement pour Pony Pourquoi Blue Monkeys Alors, il y a deux réponses. Il y a la réponse <rire> officieuse et la réponse officielle. Euh, tu veux que je commence par laquelle Celle qui te fait plaisir. Alors, l'officiel. Euh, l'officiel, c'est que pendant mes études de musique, j'étais à Angers et euh, je faisais des boeufs dans des bars, dont un qui s'appelait le Blue Monkeys. Et quand on a voulu chercher un nom pour le groupe, personne n'avait d'idée, moi j'ai fait bon, bah, le Blue Monkeys, Blue Monkeys, et donc c'est devenu Blue Monkeys. D'accord. Et du coup, la, la grande officieuse, c'est marrant. Vas-y, vas-y. Euh, c'est pour le ah. ah oui, alors, euh, on est euh, quatre bretons dans le groupe, euh, il euh, y a un Basque mais... et un Lyonnais. Et, euh, quand on se, re, on se rejoint, on vient un peu partout et du coup on, on saute un peu comme des fous et du coup on est des singes bleus, voilà, des bleus. Ouais. <rire> on quand même un petit rapport avec euh, bah, les chemises bleues. Quoi. Oui. ça tombait bien. C'est la... <rire> cool. Euh, vous répétez depuis combien de temps on... Non, pas vu tous les mois du tout. C'était très compliqué parce qu'on a tous bah, une vie à côté, trois points de la France, du coup. Et, euh, on a, et en fait, ça se faisait des week-ends de répète c'est-à-dire qu'on commençait le samedi matin à 9h jusqu'au euh, samedi soir à 20h ou 21h et pareil le dimanche. Et euh, on, a fait, euh, on a joué à la V aussi donc on a fait trois euh, week-ends de répète avant la V et on a fait une semaine de résidence avant de venir au, au Jambore. Euh. C'est vous qui avez composé euh, La Vie en Bleu et ça s'est passé, j'ai composé un chant qui n'a pas été retenu, il y a plein d'autres chants qui m'ont été, été composés et qui étaient super, mais voilà, celui qui a été retenu c'est La Vie en Bleu, qui a été composé par <tousse> euh, Clémence, la chanteuse des Coqs. La toile scoute, la toile